Ouh, tu tu papa. Pa, C'est bon. Ce qu'il aime papa. Ah d'accord. Ce qu'il aime papa. Ah, ben tu peux Oh oui, bien joué. 2 plus 2 is 4. <rire> <rire> voilà, nous sommes sur Rocket League en 60 FPS et en plus beau. Regardez j'ai des en spinner, lol ça tourne mal Bon sinon vous pouvez voir que mon compagnon euh, Morca euh, n'est pas létal parce que euh, il est déguisé en Spider-Man Bon il met du temps par contre euh, ce con là Deux secondes, deux secondes Ah bah en plus il me répond <rire> Dégueulasse quand même D'abord, je suis là Ah bah enfin, j'allais présenter... tu, fais... tu fais un stream ou tu fais une vidéo bah, quoi, là, fais... je fais une vidéo là depuis tout à l'heure ah d'accord Le Hugo Zami sans ami <rire> Oh damn Allez Bonjour <rire> Bonjour <rire> Voilà C'est mon ami M Marco, c'est celui qui fait la plupart des miniatures, qui me fait des ah, bannières, f... qui me fait les enchanté, trucs. Enchanté, enchanté Voilà Et aussi c'est celui que j'offre le plus de jeux <rire> Oula <rire> Oula pas les courses aussi comment on pas à, les <rire> à pas sortir les dettes devant les gens Et voilà c'est une compète ce que tu veux. Comme ça, ils vont voir la vérité de ton rang, là. <rire> hein, quoi De ton rang en 2v2, là. Colden <rire> ah. machin truc. <rire> ah mais non, je suis en pro. Ah oh bah, hey, ça partirait pas sur un but, ça Un peu trop, même. Ah, oh, chier trop... Deux fois Allez. trop... Il n'a rien vu. Il a quitté le match alors qu'on a... a même pas marqué un but. What <rire> Oui, il a quitté le match. Allez, hop, ça dribble. J'avoue, c'est un beau dribble. Voilà, comme je vous ai dit, cet enculé, il a eu euh, le fantôme qui dabe. Ah, oh, tout de suite c'est insulte. Oh, bah je te jouer avec lui. Hein. Ok. Dommage, ah, je il sais bien faire défendre faire faire aussi là. à la fois. T'as vu, il est comme moi, quoi. Il s'est bien joué dans les deux sens. Waouh Oh, putain Le pire T'arrives à marquer même comme ça <rire> Regarde, je te jure, regarde, le but le plus pourri que j'aurais pu faire, quoi. Ah, belle fin, ça faut juste partir du centre. T'es vraiment un bâtard. Attends, comment qu'on dit pardon dans le jeu T'es vraiment le bâtard J'ai pas fait exprès. Et dis-toi que j'enregistrais donc. Oh. Ah, Marco, caca des... de super sympa. Moi, mon petit Marco, je lui fais des grosses bagarres Après, c'est normal. En plus, tu rajoutes un but sur le pauvre. C'est pour qu'il voie un peu la célébration. Quel bâtard C'est la deuxième fois qu'il l'a voit quand même Pas grave. <rire> pas grave, c'est quand même un de plus. Je vais, faire, je vais faire, je pense que je vais faire un stream, et je vais mettre... Euh, un ton pour... Euh, stream nul point, exception. Ah bah là, le pauvre, il en a bien besoin. Des bonbons Mais en plus, okay. j'ai gagné une promotion. Putain, t'es passé en deux, quoi Oh Bah c'est bien, ça Mais tu me l'as pas dit <rire> Bah, j'ai juste de l'apprendre <rire> Hug, Gold 1 tout <rire> Bien joué, je croyais qu'il allait à. Ah bah. Oh bah oui. Eh, je sais pas pourquoi, mais la prochaine fois je pense que je vais régler tout le temps avec toi, comme ça on gagne de les matchs Ah c'est incroyable! Je crois qu'il a FK son pote. Hein. Oui, c'est pour ça. Là. Ah, les paumes. Ah non, il est, il est en vie. Il était en vie, il était en vie, mais il a pas réagi comme il faut apparemment. Putain. Attends, qu'est-ce qui s'est passé? C'est moi qui l'ai mis dedans ou. Ah, on dirait, bien, en voyant le gameplay. Non, j'ai fait, fait une retournée ouais, pour les aider. tu l'as quand même aidé, quand même. Non, non, non c'est pas vrai. Non, c'est bon, t'inquiète, t'inquiète. Inquiète-toi, inquiète-toi, inquiète-toi. Oh, ça, c'est pour moi. Mais non, mais pour... Oh, la souris qui bug. T'inquiète pas, hey. Oh, bah, eh. Hey, la puissance de nos doigts, ouais. de nos voitures. De nos doigts, t'as dit. <rire> non, de nos deux voitures. De nos doigts. <rire> non, de nos deux voitures. Ouais, 7 bonbons de maïs. Une en, en succulent. Rélégation, ouais T'y vas ou j'y vais J'y vais, j'y vais, vais, vais. Merde, quel con J'ai mal ordonné ah bah, J'ai bah, mal ordonné ça, ça doit être des vétérans masqués hein Ouais oh, eh, oh, eh. <rire> <rire> ouais Oh pas le masqué. oh ouais, eh, oh ouais eh. Hugo le meilleur DJ de France. Ah bah bah bah, c'est parti DJ de France Ah là là oula, oula, On n'est pas est fatigué Allez, c'est parti Oui Ah là là Hop, c'est le centre c'est le dégagement. Ah oh bah ça c'est un but non Ok. Mais putain mais... <rire> il faut jamais y croire à ce que tu dis Marco, ça, ja... ça va jamais arriver ah, selon tes trucs. Oh, regarde ça va ah, marquer bah, là oui. par contre. Ah mais ils sont trop forts. Oh non ils sont trop forts. Oh bah ça rentre Oh gg. Non je suis trop fort. Et... Ah il va l'arrêter. Quoi oh. Alors. Il a eu aucune réaction. <rire> ah je crois qu'il est AFK. Il y a seulement qui l'appelle Rémi. Rémi, qu'est-ce que tu fous Eh, maman, jour Eh, hey, tu vas faire la véchette, tu vas avoir un petit con, va Ouais, je vais peut-être ouvrir la, la caisse où j'ai eu le sticker que. Que malheureusement, j'ai pas. J'espère que j'aurai la voiture. parti, on ouvre. Et c'est foutu pour la Mais j'ai une roue. Rose ah, Incroyable, après la 1 Spinner. Et... Oh non, c'est stylé Eh hey. <coughs> Je sais pas si je garde les roues bon, Ouais les roues que j'ai eues. Oh Elles sont moches <rire> Pas tort. Ah bah, je ne donne que mon avis honnête hein, et subjectif. C'est parce qu'il y a du rose. Ah mais c'est des... un vétéran en fait. Ouais, ah arrête de te plaindre Il ah, son copain <rire> en loin. Il est en défense son copain, c'est pour ça. Bien joué. Bien joué. Ah non, ah non, ça c'est On dirait pas. un PNJ quoi. Bien joué. Bravo voyageur. Ah, oh ah, putain ah, j'ai fait le con. Non Iggy. Oh. Iggy Iggy <rire> Iggy <rire> <rire> L'homme qui faisait des bruits bizarres quand il est parti. On dit bon, coup, on dirait que t'as essayé de faire. Piggy <rire> Piggy, je t'aime Oh, gamite oh. oh, Mais non, mais c'est quoi cette souris <rire> Pas souris qui fait des petites de tac <rire> Oh, c'est peut-être bon ça. Ouais, mais il va la taper. Ah, attends. Oh Allez, tiens, je t'aide. Oh la vache. Let's go. Tu m'as pété une roue. C'est pas grave, je te pousse. <rire> c'est pas grave, je t'en pousserai. Il va la dégager. J'en ai peut-être Ah non. <rire> oh, regarde. <rire> je le fais chier et comme ça je le marque. <rire> bon bah incroyable. Oh, regarde. Tu me dis, hein, stop, besoin de <rire> moi. Mais regarde ce que j'ai fait. Dégage. <rire> <rire> Bonjour monsieur, s'il vous plaît. Euh... <rire> Poussez-vous madame Ah, ça c'est peut-être un que centre que oh offert. Mais non, c'est de la merde. <rire> Attention hein. Attention Qui fait le malin, ah, tombe dans le ravin. Ah, c'est ah, dangereux hein. Qui ah, regarde oui, pas là. les cages, tombe dans les buts. Ah non, ça c'est mauvais par contre. Non, ça c'est cool. <rire> ah non, ça c'est mauvais par contre. Non, non, ma... c'est cool, je t'ai dit. Okay. ok. Je suis un dieu, tu me juges pas. D'accord Et si je... si je je te... je... Dieu Ah que monsieur. Bonjour Oh J'ai un chiot Oh J'ai gagné une caisse turbo Attends, je vais l'équiper, je vais te montrer Oh Ouh, le to-do-g-zot Out Out Out Out Je pensais que c'était un chien en empaillé... Non, même pas en empaillé, qu'est-ce que je rencontre en... <rire> C'est un chien mort Attention, je vais ouvrir la caisse ah, mais attends, je vais voir les autres caisses, les deux dernières caisses. Euh Ouais, bah je sais pas laquelle ouvrir. Bon, du coup, vas-y, j'ouvre la caisse accélérateur. -y. Il y a pas mal de choses dedans, sympa. Alors attention, utiliser un décrypteur. J'utilise, attention, je masque mes yeux. Incroyable. Le suspense est à son compte Alors attention, j'ai quoi j'ai gagné une voiture! <rire> ah non, merde, ok, bon, c'est nul. <rire> T'as gagné une voiture? Non, non, non, j'ai gagné juste. Euh... Un camouflage <rire> Putain, le mec m'a fait peur, quoi. Non, mais parce que oh, oh, mais en plus, je crois que c'est nul, parce que c'est que sur la voiture que tu peux avoir dans la caisse. Oh non, c'est rigolo. J'ai gagné une voiture. Oh non. Et en fait, quand j'ai quand j'ai ouvert les yeux, j'ai vu la voiture sortir, sauf que finalement, c'est juste le, le motif, le autocollant, en fait, euh, qui va sur cette voiture-là. C'est donc... pour ça qu'il faut jamais se cacher les yeux souvent ou euh, se retourner, parce que ah c'est ah ben bah, ça avait bien marché avec la faucheuse. Hein. <rire> ni ni ni, ça les marcher. Jagger, peau de serpent. Ah, bah ouais, ouais. <rire> ouais, bah, je l'ai pas. Ah, je dis pas non, mais j'aurais bien voulu avoir la voiture qui va avec, quoi. <rire> mais on tombe aussi contre des vétérans, ils sont, c'est trop difficile. Hein. Bah, en même temps, t'es Colton, qu'est-ce que tu veux que je te dise <rire> Ah, mais c'est pas moi qui ai décidé, hein. <rire> c'est le jeu, il m'a dit, tiens, va, va division. Va te faire boulosser ton rang là avec ton autre copain. <rire> ah, bah, c'est un but, ça, non, non. Ok. Ça, c'est un but. Oh tout En finesse et tout en Sans pression incroyable, ça, ça c'est pas un but, ça c'est un vrai but. Cacharel <rire> attention, je suis pas là. Hein. Oh, putain. Alors, attends, t'étais pas là, genre ah oui, t'étais pas là, ouais, à très très loin, quoi. Bah, j'étais dans leur cage, <rire> Rélégation, oh. et toi. Alors, attends, je vais te dire ça. Euh, division 2, je sais pas, ouais, or 1, de, ouais, relégation aussi. Mais <rire> bah, taille pas ton rang, je voulais juste savoir si t'avais une relégation. <rire> ah bah oui, oui, oui, je l'ai oui, oui, oui. Alors j'habite à Paris, euh, je suis. <rire> uh... Don't worry, don't worry, don't worry. C'est taré du cul. Oh la oh, vache! Oh la la la la incroyable. J'aurais pu, j'aurais pu. Je sais pas quoi faire, j'ai pas quoi faire. <rire> oh non! <rire> Oh, on se fait défoncer. Regarde, d'abord je le pète la gueule. Et du coup, je fais. Mais je suis malade! J'ai tué! <rire> non. Oh, je vais la toucher! Oh putain, non, même pas. Oh non, non, non, oh, non, oh, non, non, non! rouler, rouler. Oh non! Elle a roulé! C'est des vétérans cachés, ça aussi. Oh putain, mais arrête! Ah, mais ils sont trop forts! Ça, ça marchera pas. Ça. Oh, tu Parce que, que je vais te mettre oh. le doigt! Quoi? <rire> Pardon? <rire> ah, ça m'a énervé. Faut jamais marquer S quoi, c'est genre le, le mot de Satan quoi. Ah bah tiens! Ah oh bah, hé! Hey, Silver 3! <rire> Putain. C'est bien, on retourne au rang de base qu'on a eu quoi, genre argent 1, division 2. <rire> non mais comme ça c'est bien, au moins comme ça on a des gens de notre niveau. Bon voilà. oh bah eh, ça part pas en but ça Oui <rire> et Hugo qui carie Bonjour à tous, c'est ce carré69. Aujourd'hui nous allons aller à Lyon. Dégustation de ballon. De baleine Non de ballon, de <rire> baleine Laissez tranquille le pauvre baleine. Aujourd'hui on mangeait du sel Ha j'ai eu ma promotion et pas toi C'est pas grave, toi il faut que tu montes, faut que tu montes <rire> Pour de vrai <rire> Sun pro <rire> bientôt pro <rire> putain j'ai cru que c'était Goulou mais en fait non c'est Einstein putain t'es il mc2 par il a il a crash <rire> il a créé son pc il a cravé merde merde merde ah Bonjour Hugo. Bonjour. Tu à cramer euh, euh, euh, Oui. <rire> Il a beaucoup cramé. Ah putain, maintenant que tu m'as parlé, j'ai pris un but avec le match. Oh non. On gagne ou on perd Oui, ça va, on gagne. De ah vrai. nice. Bah, attends, je fais vite, hein, j'essaye. Putain, le meilleur épisode de tous les temps des Hugo amis. Ah oui. bah. <rire> un épisode riche en, en situation. Riche en amis en tout cas. Ah bah. <rire> En même temps, mais quelle idée de tourner à Hugo et ses amis avec moi, quoi! Par le pire et sur le jeu, là. Le pire ami! Tu voulais pas, tu voulais pas, tu voulais pas commencer à règle quand j'aurais eu mon PC? Enfin, bon, c'est pas français ce que je viens de dire. T'aurais pas pu continuer ton gameplay de cette manière? Attends, I have done it! Attends, bon, bon. I have did it. <rire> Ah bah, eh, Silver 3. <rire> Alors... <rire>